Numécan c'est une double aventure une aventure scientifique une aventure humaine l aventure scientifique c'est le constat que la plupart des maladies chroniques du foie de l'appareil digestif sont en lien avec l'alimentation la nutrition et nous avons donc réfléchi à à ce projet de nouvel institut qui intègre beaucoup de composantes qui vont de l'alimentation, le comportement autour de l'alimentation, les études métaboliques, les études autour du stress, autour du microbiote, de l'appareil digestif, y compris la cavité orale, l'intestin, et jusqu'au foie et au cerveau. Dans ce projet, nous réunissons des chercheurs, des personnes techniques, ingénieurs, étudiants de plusieurs origines, des personnels qui arrivent de l'INRA, de l'INSERM, du CNRS, du CHU, de l'université. Et toutes ces personnes qui ont une culture différente, une approche complémentaire de, de toute cette problématique, eh bien, se, ont décidé de se mettre ensemble pour mieux explorer ces maladies. Donc notre équipe s'intéresse au stress exogène et endogène et les réponses pathologiques dans les maladies hépatiques et les maladies gastro-intestinales. Donc en fait le stress, il y en a effectivement de différentes sortes. Au niveau exogène, il y a de nombreux xénobiotiques, des médicaments par exemple, l'alcool. Et au niveau endogène, il y a euh, des, euh, beaucoup de, de euh, substances de type acides gras, lipides, des cytokines pro-inflammatoires qui vont agir aussi euh, euh, de façon délétère sur, euh, sur les cellules. Donc notre, euh, le but de nos recherches est de, premièrement de mieux comprendre comment ces médiateurs de stress Peuvent agir sur la cellule et comment ils répondent jusqu'à jusqu'où ils peuvent répondre et euh, ce qui est intéressant de savoir c'est le point de limite c'est-à-dire à un moment donné la cellule ne va plus répondre normalement et la pathologie va pouvoir apparaître puisque les phénomènes de compensation et d'adaptation vont être épuisés ou en tout cas ne seront plus normales. Alors dans l'équipe on s'intéresse à un stress érgogène qui concerne les infections bactériennes qui produisent en fait euh, euh, un sepsis et qui peut aboutir à un choc septique avec une dysfonction des organes. Et en fait, dans l'équipe, on s'est rendu compte que quand on, ce choc enfin, au cours de ce choc septique, il pouvait y avoir une dysfonction euh, hépatique et qu'en fait, cette euh, dysfonction hépatique était corrélée à une mortalité importante. Donc en fait, dans le, on s'intéresse à étudier les mécanismes, euh, euh, l'impact en fait, de ces infections sur le foie qui entraîne la dysfonction, essayer de comprendre cette dysfonction, essayer de trouver des biomarqueurs qui nous permettraient de pouvoir anticiper ou au moins prévoir cette dysfonction. Également, nous nous intéressons à un traitement qui est utilisé, l'impact de ce traitement qui sont les catécholamines. Et en fait, on étudie également l'impact de ces médicaments sur le foie au cours du sepsis. En fait, euh, on s'intéresse au cancer et notamment au cancer hépatique puisque quand il y a des stress, comme on vous l'a dit, euh, ces stress peuvent être chroniques et s'ils deviennent chroniques comme consommation d'alcool de façon chronique ou euh, une stéatose, donc un, une surcharge de lipides, euh, finalement le foie est en permanence, les mécanismes de réparation de défense peuvent être complètement euh, euh, non fonctionnels et petit à petit, en fait, euh, la pathologie s'installe, on a de la fibrose, on peut avoir une cirrhose et qui peut dériver vers le cancer. Donc en fait, nous dans l'équipe, on s'intéresse à ces stress. Euh, on essaie de comprendre quel type cellulaire euh, intervient et est touché. Et on se rend compte qu'on parle beaucoup de cellules souches et en fait, ces cellules souches sont activées dans ce type de pathologie. Et on essaie de comprendre euh, leur origine, les effecteurs environnementaux, donc des. Les cytokines inflammatoires, les lipides, sur l'apparition de, de, de ces cellules. On s'intéresse à la mitochondrie et au métabolisme énergétique et on essaie d'analyser aussi ces paramètres dans ces cellules. Alors l'équipe d'abord c'est l'acronyme anglais pour contrôle des maladies du métabolisme du fer et des pathologies associées, a pour objet principal de caractériser les mécanismes qui vont contrôler le métabolisme du fer à ceux qui sont à l'origine des pathologies du métabolisme du fer. En cas de déséquilibre du métabolisme du fer, un certain nombre de pathologies peuvent survenir. Alors Les plus classiques, les plus connus, ce sont les anémies, qui sont des anémies par carence en fer si on ne prend pas assez de fer, ce sont donc des problèmes nutritionnels, mais aussi éventuellement des problèmes d'anémie de, de, liés à des pathologies inflammatoires, pathologies inflammatoires chroniques de tous types, par exemple l'archétype c'est la polyarthrite rhumatoïde ou les insuffisances rénales ou certains cancers. À l'opposé de ces carences, il y a les surcharges en fer, et parmi les surcharges en fer, il y a celles qui sont liées à des facteurs génétiques, en particulier l'hémochromatose génétique, qui est un peu la maladie phare dans ce cadre, qui touche dans nos contrées environ une personne sur 300, avec une expression phénotypique, c'est-à-dire une gravité de la surcharge et des complications, qui peuvent être extrêmement variables d'un sujet à l'autre. Et euh, Ce que nous voulons particulièrement comprendre, c'est ce qui va différencier à pathologie égale un patient qui va présenter une anomalie importante du métabolisme du fer, qu'il s'agisse d'une carence ou d'une surcharge, et euh, ou une complication importante, par exemple euh, une carence bien tolérée sans anémie et une surcharge en fer bien toléré euh, sans complications et une surcharge en fer avec des complications qui peuvent en particulier toucher le foie, le pancréas, le cœur, l'os, les articulations et d'autres organes. Donc c'est vraiment nos motivations. Alors nous avons deux approches différentes. La première, c'est nous avons émis l'hypothèse que d'autres métaux que le fer euh, pourraient interagir avec lui et moduler le métabolisme du fer. D'un autre côté, on s'interroge sur les relations qui existent entre le microbiote et le métabolisme du fer. Et le microbiote, ça va être d'une part le microbiote digestif qui va euh, euh, pouvoir éventuellement moduler l'absorption du fer, c'est moduler ce que vous allez absorber par jour, plus, en plus ou au moins, donc il faut mieux comprendre ça et donc on, on a des, une approche microbiologique sur ce, euh, sur ce, sur ce, sur ce point. Euh, et d'autre part, euh, on s'est aussi posé une question de savoir comment le microbiote, comment le fer pardon, va pouvoir moduler le microbiote chez un individu. Alors ça peut paraître anodin, mais par exemple si on prend une comme la, euh, la parodontite, eh bien on se rend compte que euh, le, le, la surcharge en fer semble-t-il aggrave les lésions de parodontite et donc c'est un impact euh, non pas vital comme peut l'être la cirrhose ou le cancer du foie dans les surcharges en fer, mais euh, fonctionnel avec des pertes de dents euh, à terme qui sont quand même très embêtantes euh, pour les patients. L'équipe TGTC s'intitule tgf signalisation TGF-bêta, homéostasie du, du glutation et thérapie innovante dans le cancer. Donc, elle regroupe des cliniciens et des chercheurs qui ont un intérêt commun et des expertises complémentaires sur l'étude des tumeurs du foie et du pancréas. Le TGF-bêta est une cytokine du micro tumoral qui joue un rôle important dans l'initiation et la progression tumorale. Néanmoins, son action dans le cancer est complexe, puisque cette cytokine présente une dualité fonctionnelle en fonction du stade de développement tumoral. L'un des axes de recherche que nous développons dans l'équipe est spécialisé et focalisé sur l'étude des altérations moléculaires du micro-environnement tumoral dans les tumeurs du foie, en particulier les cholangiocarcinomes intrahépatiques, mais également dans l'adénocarcinome pancréatique. Pour cela, nous euh, développons des approches de microdissection par capture laser, microdissection laser du microenvironnement tumoral, que l'on va combiner avec des approches euh, d'analyse de l'expression génique à l'échelle pangénomique. Ces approches nous permettent d'identifier des voies de signalisation qui sont altérées dans le microenvironnement tumoral, mais également d'identifier des biomarqueurs pertinents. Pour une meilleure prise en charge des patients souffrant de euh, cholangiocarcinome intrahépatique et d'anécarcinome du pancréas. L'objectif euh, de euh, ces travaux, pourquoi s'intéresser à cette euh, dualité fonctionnelle du TGA-bêta Tout simplement, euh, l'idée euh, derrière ces projets est de pouvoir identifier euh, des patients, des tumeurs, qui présentent une activation prométastatique du TGA-bêta, afin euh, d'identifier les patients qui pourraient bénéficier de traitements visant à inhiber ce bras prométastatique du tga Le glutathion c'est une petite molécule euh, qui est connue depuis longtemps. C'est une molécule qui a un rôle dans, le, dans la lutte contre le stress oxydant. C'est une molécule qui est essentielle, très présente dans le foie, qui est essentielle pour l'élimination des toxiques, que ce soit des toxiques produits par l'organisme ou des toxiques qui sont apportés euh, des médicaments, euh, des, euh, des polluants de l'environnement, etc. Donc c'est vraiment une molécule qui est extrêmement importante. Euh, elle joue un rôle important dans le foie normal, mais elle joue aussi un rôle dans la tumeur pour lutter contre d'autres aspects, comme par exemple euh, l'hypoxie, la faible vascularisation, le stress oxydant. Donc la, la tumeur se sert de ce glutathion pour résister, notamment à des chimiothérapies. Donc euh, on, dans l'équipe, on développe deux aspects de vectorisation, des nanoparticules de polymères biodégradables, c'est ce que l'on fait en, en association avec l'école nationale supérieure de chimie de Rennes, euh, donc avec eux, on caractérise des nouveaux copolymères, des polymères qui s'organisent euh, sous forme de petites boules, qui sont très petites, hein, puisque là on est de l'ordre du nanomètre, enfin des centaines de nanomètres. Et l'idée, bien entendu, c'est d'incorporer des chimiothérapies à l'intérieur de ces nanoparticules et de les faire, si possible, s'accumuler dans la tumeur. Donc on a une grosse stratégie euh, autour du ciblage de la tumeur hépatique en utilisant ces nanoparticules grâce à des molécules que l'on va greffer à la surface et qui vont reconnaître le plus spécifiquement possible les cellules tumorales. Le deuxième grand volet, c'est d'utiliser euh, des, euh, des microsphères euh, sur lesquelles on va greffer de la radioactivité. Donc là, c'est un, un domaine d'interface encore entre de la chimie, euh, de la radioactivité et puis des radiophysiciens qui sont capables effectivement de, de, de, de complexer cette radioactivité sur ces microsphères. Et là, on en est euh, plus qu'à l'expérimentation, puisqu'un certain nombre de collègues dans l'équipe développent des protocoles chez l'homme, déjà, avec des résultats vraiment intéressants. On a des fonds de tumorales. Donc ça consiste à injecter chez le patient ces microsphères, avec des radioéléments qui sont choisis pas au hasard, hein, bien entendu. Ce sont des radioéléments qui sont fortement énergétiques, avec des, des périodes d'élimination rapides, de façon à ce qu'on tape fort sur la tumeur en un temps très court, ce qui permet d'éliminer rapidement la radioactivité. Euh, et donc là, ce sont des, des choses qui sont injectées euh, euh, en, en, art, enfin, en intra artériel pour aller cibler directement la tumeur, et on va faire ce qu'on appelle une, une radioembolisation. C'est on va emboliser la tumeur avec ces microsphères, ça va s'accumuler, la radioactivité va détruire euh, la tumeur euh, de l'intérieur, si je puis dire, par opposition à une irradiation qui se ferait euh, de façon externe, euh, que l'on voit dans plein de, de, de protocoles d'irradiation de, de, de, de tumeurs. Alors, Le projet Alice essaie de comprendre comment notre alimentation peut impacter notre santé et notamment nos comportements. Euh, L'idée est de comprendre comment euh, l'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire la communication entre notre intestin et notre cerveau, peut être modifiée par l'alimentation et avoir des conséquences sur nos comportements, notamment alimentaires. Il existe plusieurs signaux qui permettent à l'intestin de communiquer avec le cerveau. Un des premiers en fait, est lié au microbiote, donc l'ensemble des bactéries qu'il y a dans notre tube digestif, qui va pouvoir envoyer des informations par des molécules qui peuvent passer dans la circulation sanguine et aller jusqu'au cerveau et en modifier son fonctionnement. Une autre façon pour l'intestin de communiquer avec le cerveau, c'est d'envoyer des signaux inflammatoires qui également peuvent impacter le fonctionnement du cerveau. Alors, On, a, on essaie d'avoir des recherches multidisciplinaires qui à la fois intègrent des études sur le microbiote intestinal qui est fait par séquençage de, de l'ADN bactérien et des études de physiologie qui permettent en fait de comprendre comment cet intestin va intégrer ces signaux qui proviennent du microbiote et les envoyer vers le cerveau. Et des études de neurosciences qui permettent de comprendre comment ce cerveau va intégrer tous ces signaux en vue de, de, de modifier en fait les comportements. Nous sommes ici au cœur d'un dispositif qu'on appelle le Hallboard. C'est un test qui a été adapté initialement pour le modèle rongeur et que nous avons modifié pour le modèle porcin. C'est un test d'apprentissage et de mémorisation spatiale durant lequel les animaux doivent apprendre à la position de récompense alimentaire. Donc dans, le test, dans le parc de test, il y a 16 auges qui sont toutes recouvertes d'un ballon et seulement 4 seront récompensées par des bonbons sucrés avec une cacahuète au milieu, avec du chocolat autour. Donc l'animal doit apprendre à mémoriser l'emplacement de ses récompenses et en fonction de, du régime auquel ils ont été soumis, des conditions dans lesquelles ils ont été élevés, cela peut modifier leur, leur capacité d'apprentissage et de mémorisation et c'est ce que l'on teste ici dans ce dispositif. Alors ce dispositif de test d'apprentissage et de mémorisation spatiale va nous permettre de tester les influences de différents types de régimes, par exemple un régime standard, équilibré, versus un régime qui va être très gras, très sucré, très calorique. Donc tout l'objectif de nos recherches est de voir dans quelle mesure ces aliments très gras, très sucrés, que l'on dit pas à la table, vont pouvoir modifier à la fois le cerveau, mais aussi son fonctionnement, et donc peut-être même modifier les capacités d'apprentissage, de mémorisation, ce qu'on appelle la cognition. Donc ici nous sommes sur une plateforme d'imagerie, la plateforme d'imagerie Prism Aniscan sur laquelle nous faisons de l'imagerie nucléaire, notamment cérébrale. Donc nous nous intéressons au fonctionnement du cerveau, à son métabolisme, à son activité cérébrale. Et là en l'occurrence, on a réalisé une expérience d'imagerie cérébrale sur un mini obèse. On lui a diffusé du sucre sur la langue, et on a voulu savoir quelle zone du cerveau s'activait lorsque l'animal percevait du sucre. Donc l'image que l'on obtient en fin d'imagerie, c'est un cerveau ici en, en trois dimensions. Euh, on voit ici l'avant du cerveau, les bulbes olfactifs, l'arrière du cerveau avec le cervelet, et en intégrant différentes images de différents animaux, on peut identifier des zones spécifiques du cerveau qui vont être activées par la perception du sucre, la perception du gras, voire le plaisir que l'animal a ressenti à percevoir ce sucre ou ce gras. Donc cette expérience nous permet de voir quelles sont les zones du cerveau qui vont être activées ou moins activées euh, en fonction d'une perception olfactive, gustative, euh, voire viscérale, euh, comme la perception de sucre euh, ou d'un autre nutriment. On peut voir euh, s'activer ces différents réseaux cérébraux, ces, ces réseaux neuronaux euh, qui appartiennent notamment au, au plaisir, euh, à la motivation alimentaire, voire au, au contrôle de, de l'homéostasie. Tout l'intérêt de l'INRA euh, dans ce projet de l'Institut Numécan est de pouvoir se rapprocher d'autres instituts de recherche comme l'Inserm, de l'université, mais aussi du CHU, pour acquérir une réelle valence clinique dans nos recherches translationnelles, depuis les modèles animaux, modèles mini principalement, mais aussi rongeurs, jusqu'à l'homme et aux populations cliniques. Le futur de la santé et de la prise en charge des patients sera beaucoup plus intégrative. Euh, ce n'est pas la maladie vue par un seul angle. On va essayer de, de d'associer de, de, euh, plusieurs points de vue et puis essayer de prévenir ces grandes complications qui peuvent être très graves, qui peuvent conduire au cancer euh, euh, du foie ou bien de, euh, de l'appareil digestif, de l'intestin, et bien comment on peut les prévenir, mieux les diagnostiquer et puis de découvrir des traitements innovants. et C'est une ambition tout à fait euh, euh, INSERM, Université INRA, que nous essayons de mettre en œuvre.